Je m'appelle Thierry Froidevaux. Alors Ici, on est au Franche-Montagne, dans le, dans le Jura, c'est légier précisément. On est sur un domaine de 75 hectares, euh, au lieu dit la neuve On exploite un domaine avec des chevaux, des vaches, donc des chevaux de race Franche-Montagne. On fait de l'élevage, des pensions. On a des vaches mères, des grises rétiques, c'est une race suisse euh, originelle. Et puis euh, un petit peu des petits animaux à côté, chien, chat, mouton. Peu tout ça quoi. Donc, notre philosophie à la ferme c'est de dire on utilise le, au maximum le, ce que la nature nous donne sans la forcer, sans la pousser. L'évolution en fait c'est la nature qui décide, puis nous on récolte ce que, ce que la nature elle, elle a fait évoluer, c'est un peu ça. On fait aussi des céréales panifiables pour faire du pain. On fait des céréales pour, pour nos animaux, ce qui nous donne aussi notre paille après pour faire la litière aux animaux. Et c'est d'avoir cette chance d'avoir un grand domaine pour pouvoir faire un, un circuit le plus possible fermé et de, de pouvoir produire une, une, une diversité avec ce circuit fermé. Quand je suis hyper fier et hyper content, c'est qu'il y a tout qui roule. On planifie des les choses longtemps à l'avance, des choses très, à très court terme et puis c'est toujours difficile de goupiller tout puis que ça fonctionne avec la nature, avec les animaux, il n'y a, a pas de, de pas de blessés, que tout soit en bonne santé, que tu suives ton travail. Toujours des zones de stress dans l'année, ça c'est sûr, il y a toujours des moments donnés où c'est que tu es tendu sur, sur un stylo tout, mais au moment où c'est que je suis fier et joyeux, c'est quand ces petits moments de répit où c'est que tu dis ah c'est cool, tu peux t'asseoir et tu sais que... Tout ce que tu as organisé, ça tourne, c'est prêt, ça, ça fonctionne, et puis tu plus qu'à... Tu peux savourer ça. Voilà. Parfait, bravo officiellement à faire spot. <laughs>